Mon film, c'est le jour où maman est devenue un monstre. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Candice, euh, qui habite toute seule avec sa mère, peu de temps après la séparation de ses parents. Il y a son anniversaire qui approche, et du coup elle est super contente, c'est l'idée de revoir son papa. D'un coup, sa mère commence à changer et devenir de plus en plus étrange. C'est un film que j'ai fait dans le cadre de mes études, donc c'est un film produit par Lesra Paris. C'est premier court-métrage que j'ai réalisé toute seule et écrit toute seule, euh, avant j'avais fait d'autres courts métrages dont Margot qui était co réalisé avec mon collectif euh, Les Films de la Mouche et il était là l'année dernière en compétition. Alors c'est un film que j'ai réalisé en avril 2017 et je travaille dessus depuis septembre 2016. Euh, la post production s'est terminée en juillet 2017 et depuis il tourne en Festival. Le fantastique, pour moi, c'est quelque chose qui permet une puissance métaphorique infinie, donc c'est super intéressant. J'aime bien quand, quand il y a des éléments un peu magiques, pas forcément fantastiques, mais quand il y a un peu de souffle dans les films. J'aime beaucoup ce festival, je commence à devenir une habituée vu que c'est ma deuxième fois ici. C'est vraiment un, un festival hyper cool et que les gens sont super adorables. Clap